Pas ah, <rire> Mais en fait, vous avez déjà un enfant. Bon. C'est un début. début. <rire> c'est Non, c'est un animal. <rire> c'est un début. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il faut lui <rire> donner à boire, à manger. Oui, ce n'est pas la méthode de, de parentalité ouais, pas pas... positive avec elle. <rire> <rire> tu vu peux pas. Euh, bon, pas vu souvent, euh, je l'ai pas vu souvent, mais par période, on va dire, par intervalle de temps, c'est mm -hmm. espacé. Et Timothée, je parle. Mmh. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de crises, que tu sois là, que tu sois pas là, là. Il y avait une relation quand même où il était assez colérique et tout ça. Conflictuel. Moi, j'ai remarqué un grand, grand changement. Parce qu'avant, vraiment, euh, il était, euh, ouais, il était euh, très frustré. Il réagissait très mal à la frustration. Avec tout le monde, on va dire. Il ne disait pas euh, tout en bonjour. Il était un peu renfermé. Euh, colérique, je me rappelle euh, ouais, des moments assez durs. Euh, Timothée a changé parce qu'il est devenu un petit ange. Il pouvait parler, euh, dire bonjour, euh, échanger euh, calmement. Il n'y avait pas de crise, de, de, de violence, enfin, voilà, je ne vois plus du tout tout ça, quoi. ça. Ça a changé du tout au tout et euh, j'ai été quand même assez étonnée quoi, de ce changement. Ne sachant pas encore euh, comment, pourquoi il avait changé. Et il n'y avait pas que la relation. Enfin, le père. Euh, non, c'était avec tout le monde. Ouais. C'était avec tout le monde. Ouais. Après, Quand euh... tu le punissais dans la chambre, il tapait. Ouais, c'est ça je me souviens le plus, en tout cas. Enfin, voilà, il y avait une colère, une frustration qui n'arrivait pas à sortir autrement que comme ça, dans les dialogues, et surtout voilà, avec les parents, bien sûr. Ça énervait moins contre nous, mais le dialogue n'était pas possible avec lui, ni pour les autres personnes, je pense. Et vraiment, là, aujourd'hui, euh, c'est plus le même, quoi. C est... C est un... Il est adorable. Qu'est-ce qui a pu être à l'origine de ce changement Moi, je pense que c'est la communication. La communication. Ouais. Le, le, ex... ouais. Communication, explication, parce que je t'ai vu euh, voilà, essayer de trouver des moyens avec lui pour euh, externaliser sa colère. Enfin, voilà, tu communiquais avec lui pour essayer de savoir comment pouvoir calmer tout ça. Enfin, ouais, il y a plus de, de communication. Euh, mmh. Après, je ne sais pas comment tout au tout, tout il a changé, mais euh, ça a été quand même assez rapide. Quoi j'ai vu le, le séminaire, enfin quand j'ai assisté au séminaire que tu as fait en direct, euh, ouais, c'est des informations qu'il qu faut, qu faut, si on ne les a pas, on peut pas les appliquer, il faut vraiment, il faut chercher, quoi. il faut regrouper tout ça, il faut chercher, il faut, il faut avoir euh, suivi certains, certains cours certainement, des choses comme ça, des formations pour pouvoir après appliquer. Après, appliquer, faut appliquer, essayer, bien sûr, tout ça. Mais moi tu m'en as quand même pas mal parlé de la parentalité positive et vraiment je trouve qu'il y a des super outils et c'est une Enfin, moi, personnellement, ça m'a bien intéressé et je pense que c'est des super outils pour, pour, pour que la relation change. Quoi. Moi, ça, en tout cas, ça m'attire et je pense que je, je, je, je prendrai des exemples là-dessus euh, quand ça viendra. D'accord. Est-ce que tu penses que, juste en assistant au, au séminaire, Laurent, est-ce que tu penses que ça peut changer les choses Juste de regarder, de voir, d'écouter, d'entendre hum, hum. Mais Je pense que ça dépend du degré de motivation de la personne, c'est-à-dire qu'elle va, euh, va regarder. Soit ça va, ça va être l'étincelle qui va déclencher une série de... C'est-à-dire qu'elle va ça vraiment s'investir, ça va lui ouvrir l'esprit pour qu'elle puisse s'investir là-dedans et vraiment apprendre les méthodes. s'impliquer. Après, quelqu'un qui est très motivé, qui a déjà un peu commencé à essayer de trouver des moyens, avoir lu quelques trucs et tout ça, là, tu donnes un condensé d'à peu près toutes les méthodes pour réussir à réussir à avoir au moins une meilleure communication, ce qui va faire que ça va changer un peu tout ça. Et donc, je pense que ça va dépendre de la personne. Quelqu'un de motivé, il va pouvoir changer des choses juste avec la conférence. Quelqu'un qui est vraiment trop perdu et qui essaye de trouver des solutions, cette conférence, ça peut être un déclic parce que c'est des, des méthodes qui sont applicables. Sans gros investissement. il n'y a pas besoin d'acheter d'outils, de choses comme ça. C'est... C'est de l'investissement personnel. C'est de l'investissement personnel, exactement. Donc plus on est motivé, plus on peut y arriver. Donc je pense qu'avec la, la conférence, quelqu'un de très motivé, il peut commencer à changer les choses. Quelqu'un qui n'a pas encore eu cette motivation-là, ça va peut-être l'aider à aller vers ça. Ça, ça, ça. Parce que ça ouvre l'esprit. ça ouvre l'esprit voilà, et ça donne une, une, une solution qui, qui, qui est déterminée que par euh, la motivation personnelle. Après. Pour moi, c'est une ouverture d'esprit. C'est pas se sentir euh, supérieur dessus. C'est juste reprendre chacun sa place et... Euh, Essayer d'avoir une, voilà, une bonne relation, une communication avec son enfant, saine ou bien, mm. pour que tous les deux, ils trouvent euh, du plaisir, du bonheur. Du quoi, du quoi Du bonheur. Du bonheur, merci. <rire> non, parce que c'est un mot que j'ose à peine prononcer dans ma conférence, dire aujourd'hui j'ai atteint le bonheur. Le bonheur en tant que papa. Mm. Je ne suis pas épanoui mm. parfaitement dans tous les domaines de ma vie, carrément. mais en tant que papa, honnêtement, ouais. hein, quand je vois Tim, je suis... Ouais. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Je m'en rappelle un petit peu, tu vois, mais... Non, moi, ça me faisait peur. Vraiment, à la base, ça me faisait peur euh, comment il évoluerait euh, avec toute cette colère, mais ah, vraiment, oui. mais... Et c'est pour ça, on ne l'a pas vu tous les jours comme ça, mais c'est pour ça qu'on a eu l'impression que l'évolution s'est faite du, du jour au lendemain, parce que vraiment, il a changé... Euh... Du jour au lendemain enfin, non, mais pas... C'est pour dire que comme nous on le voyait pas souvent, oui. toi ça devait évoluer euh, tranquillement, mais nous en tout cas à chaque fois qu'on le revoyait, c'était plus le même quoi. Il, il était de plus en plus apaisé, de plus en plus ouvert, euh, souriant, euh, il pétait pas les plombs et que. Enfin voilà, c'est un, un enfant en plus voilà, il est très intelligent et c'est moi je trouve que voilà c'est très agréable comme ça. C'était la dernière fois où on l'a vu. Ça fait il plaisir était très... de le voir comme ça quoi. Et du coup de vous <rire> voir sympat. comme ça parce qu'avant c'était ouais, c'était électrique quoi.